Que tu, tu as mon WhatsApp. Euh, euh, frère, je pense que tu ne connais pas très bien comment fonctionne le RPG Arc-en-Ciel et comment fonctionne le parti, le mouvement RPG arc Tu ne connais pas. Tu as, toi, tu as mentionné dans ta vidéo un message pour les RPG et les Alphaïstes. Tu es venu attaquer les RPG et les Alphaïstes. Toi, tu n'es pas de l'IFDG. Tu as vu, je n'ai pas mis l'IFDG parce que tu n'es pas de l'IFDG. Nous, nous discutons nous faisons des débats avec beaucoup beaucoup de communicants, des frères des membres même des bureaux politiques de différentes régions de l'IFDG. Nous avons évolué, voilà, nous avons nous sommes dans une logique, nous sommes dans une compréhension totale avec eux. Voilà, nous sommes différents en matière de politique de, de calendrier, tout sur le plan politique. Mais le combat aujourd'hui, nous avons ramené même certains qui n'étaient pas dans le, sur le chemin concernant l'objectif parce que l'objectif, c'est Mamadi Doumbouya qui est venu s'attaquer au pays, qui est venu s'attaquer à la démocratie, qui est venu s'attaquer, quelle que soit l'élection d'un président. Il est mal le Liban, il est bien le Liban. Mais un civil est mille fois mieux qu'un qu militaire. Mais j'ai vu ta vidéo, je n'ai pas du tout apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié. Et moi, je n'ai jamais mis le nom d'un communicant en haut. Non jamais, je ne je suis pas dans les clashs ou de quoi, ce n'est pas mon objectif j'ai tellement à faire c'est d'oublier à mon problème et son gouvernement, heureusement lui m'a compris voilà, il est en train d'insulter attaquer ses ministres, Dieu merci moi je me dis que quelque part nous avons réussi mais tu ne peux pas te permettre tu ne peux pas te permettre de venir nous, faire la morale et puis tu défies t'as dit tu dévises, mais est ce que tu dévises merci beaucoup frère chers camarade le seul blanc depuis Japon. Respect Nima, Nima, Tu laisses ton objectif, tu laisses, tu viens nous attaquer. Que pendant les manifestations, les alphaïstes et les RP devaient être les premiers à sortir. On t'a dit que c'est le RPG qui a appelé à manifester. On t'a dit que c'est le, les alphaïstes qui ont appelé à manifester. Frère, il faut regarder les titres des documents avant de venir nous attaquer. C'est la dernière fois, je dis bien, c'est la dernière fois. Tu vas faire une vidéo, venir s'attaquer au RPG et aux, aux, aux alphaïstes. Je te dis la vérité, mon frère, il est la diaspora. Tu n'as aucun intérêt à nous attaquer parce que tu as un objectif. Si J'ai vu une de tes vidéos où tu viens conseiller Mali Doumbouya, où il doit faire comme ça. Mon frère, si tu n'as pas de sujet, le jour où tu n'as pas de sujet là, il faut laisser ta page comme ça. Tu, tu n'as pas de sujet, tu laisses comme ça. Ou bien tu fais un direct pour conseiller les gens. Mais Argol attaque même. C'est les forces vives qui ont appelé à manifester. Écoutez SACO ce matin. Tu as écouté SACO. Ce n'est pas l'IFDG qui a appelé à manifester. Ce n'est pas le RPG qui a appelé à manifester. C'est les forces vives qui sont associées à nous. On ne peut qu'apporter notre soutien en matière de communication. C'est nous qui diffusons les messages des de forces vives. Ou bien ce n'est pas sur nos pages que nous communiquons pour que l'information passe. Je vais te Donner un dernier exemple parce que je vais pas perdre mon temps sur toi c'est un, un exemple koto je dis koto par respect je te dis ça tu dois arrêter n'accepterons jamais que quelqu'un met un un titre d'une vidéo mettant rpgiste ou alphaïste nous ne sommes pas dans ce cadre là hein. grand frère il est de la diaspora Actuellement, là, les gens ont tellement à faire. Tout, tout est es, es cadré sur quelqu'un aujourd'hui. Moi, je pense que tu écoutes les médias, même les médias, médias étrangers. Les gens sont fatigués. Tu as tellement à dire. Tu as tel... Si tu n'as rien à dire, tu conseilles. Je vais te donner un, un, un dernier exemple. Quand tu regardes la conférence de la Guinée, nous, nous sommes plus attaqués que vous. C'est-à-dire parce que si je comprends ta vidéo, c'est l'axe seulement qui manifeste. Bien sûr que tu ne suis pas nos vidéos. On ne suit pas aussi tes vidéos. Ou bien tu ne suis pas ma vidéo, je ne suis pas tes vidéos. Mais je pense que je l'ai dit maintes fois. Même avant-hier, LCC, général l, Maréchal LCC, LCC a intervenu sur les ondes d'une radio privée par rapport à ces manifestations. Je te dis que... Le grand frère, ça c'est la La prochaine fois que je vais sortir, c'est coup pour coup. Je te dis, c'est coup pour coup. Voilà mon jeune frère, si on très, eh, Tigan, la puissance. C'était la même erreur qu'il avait faite, Tigan. Mais lui, il cesse. Là où il sait ce qu'on s'est dit. Pas lui et moi, mais dans un groupe où il y avait Il y avait, il y avait, il y avait eh, Kunduno et autres. Il y avait beaucoup de communicants. Moi, je ne suis pas dans, dans des bêtises comme ça. Venise orienter un débat sur des gens. Hein? C'est-à-dire, on a des objectifs. On a... Je vais te donner. Hein? Moi, je vais laisser comme ça. Parce que la prochaine fois que tu vas sortir pour s'attaquer aux alphaïstes, aux herpésistes, moi, je viens de te remettre à ta place. Je te dis ça. Nous allons t'attaquer. c'est pas parce que nous n'avons pas. Nous allons chercher des documents sur toi. Nous allons te frapper par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle du respect. Le respect. Tu n'as rien à faire avec. Parce que tu n'es pas militant de l'IFDG. Tu n'es pas militant d'un parti politique. Tu fais ta politique. Tu as vu, moi, là, j'ai mis IFDG. J'ai mis IFDG. Moi, je suis de, de l'Axe. Moi, je suis de la Trouman. Si tu ne me connais pas, là. Les, moi, je suis de la Trouman. Je ne suis pas de ma toute, hein. Je suis de la Trouman. Je suis de Sonfonia où on manifeste là. Où on bloque là. Je suis de Sonfonia là. L'arrondissement de Sonfonia là. Tout, jusqu'à Foulamad tout ça là. Je suis de là-bas. Je suis de la C'est mon quartier, c'est ma commune qui manifeste. Regarde aujourd'hui. Si tu n'es pas informé, je t'informe. Doumbouya a débloqué plus de 2 milliards pour donner de l'argent aux chefs de quartier, cette section des jeunes de Matoto, de Matan. Si tu n'es pas informé, là, je t'en prie mon frère, prends ton téléphone, il faut te renseigner un peu. Prends le courage, prends des fois le téléphone, appelle, rentre dans un réseau de communication, rentre dans un réseau de services de renseignement. Il y a beaucoup de jeunes en Guinée qui sont dans un réseau de communication, qui envoient les informations très fiables. Rentre dans ces réseaux-là pour t'informer. Plus de 2 milliards ont été débloqués pour empêcher, je dis bien, empêcher Matoto de sortir. C'est pour c'est pour ton information. L'argent a été distribué. D'autres ont eu même 2 millions. Je connais un jeu. Il a eu 2 millions. Lui seul. Il a donné 500 à ses petits, à une équipe de football. Je me limite là. Il va se reconnaître. C'est une information pour toi. Tu comprends, non? Regarde aujourd'hui. Est-ce que Doumbouya peut donner de l'argent à en, à en, en, à moins guinée il peut ce n'est pas c'est il se dit quoi que ce sont pas ce n'est pas son ethnie, ce n'est pas sa région donc tout tu, ou bien toi tu ne vois pas l'ethnocentrisme toi tu ne vois pas l'ethnocentrisme tu ne vois pas autour de Doumbouya, même les nominations tu, tu ne vois pas ou bien toi tu n'es pas observateur Hein ou bien toi, tu ne vois pas l'alentour, tu ne vois pas l'alentour de Doumbouya. Tout est, tout est mandé. 99% des ministres et autres là. Mon frère, même, la, même le recrutement là. Ou bien toi, tu ne vois pas ça, Ido, la, la diaspora. Tu, tu ne vois pas ça Tu penses que Doumbouya peut envoyer l'argent en moins de as une manifeste. Si Doumbouya, même Doumbouya envoie 10 milliards à, à, à Ratoma, les gens ne vont pas manifester parce que les gens ont une conviction d'objectif. Ou bien tu ne nous entends pas attaquer notre communauté Ou bien tu n'entends pas souvent, hein Ou bien tu n'entends pas moi, Benito, tu, tu me suis très bien. Ou bien tu ne vas pas dire aux gens le mandingue là-bas là, de parmi nous, même au sein du RPZ. Ou bien tu n'as pas écouté. Ou bien tu n'as pas du tout écouté. Tu, tu n'as pas écouté LCC. LCC l'a dit. Je te demande d'aller écouter LCC. Comment les choses ont été euh, comme ça Organiser à haute guinée pour ne pas que les gens manifestent. Je voudrais que tu, tu écoutes un peu l'émission, le direct. Comme il fallait à Djent, Merci Sigina, Il faut écouter ça un peu. Koto, yao, LCC. Parce que tu n'es pas dans le bain des choses quoi. On emboute une distributeur pour ne pas que les gens sortent. Merci, y a une raison aujourd'hui qui déteste Dumbéa de plus là. C'est quand, quand, là au moins tu le sais. Dans sa propre préfecture, sa propre région, on ne l'aime pas. Comment est-ce que tu peux porter le chapeau sur le RPG pour dire que les, vous, vous dites RPGiste, vous dites alphaïste et vous ne sortez pas? Pourquoi tu le dis? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je pensais que tu ce un observateur averti, un observateur averti. Les RPG, si vous devez sortir, c'est vous-même qui parce que Alpha -conde. le coup d'état a été fait Alpha Condé moi j'ai pensé que tu es un démocrate je croyais que tu étais un démocrate que le coup d'état a été fait Alpha Condé et lui, le coup d'état a été fait à la démocratie, quand on dit coup d'état, il n'y a plus un nom quand on fait un coup d'état on dit, est-ce que l'état c'est Alpha Condé on dit coup d'état, on n'a pas du coup Alpha on dit coup d'état coup d'état, ou bien c'est difficile de comprendre ça il est la diaspora. C'est difficile de comprendre ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez la vidéo à attaquer. Pompez, partagez. Vous ne partagez pas. Il y a 200, mais vous ne partagez pas. C'est le matin, mais partagez. Donc, je le dis devant tout le monde. Parce que je sais quand je vais commencer là. Ils vont dire, non, Benito, Ankadi, Ankadi, Ankadi. Eh, parce que c'est pas un problème d'ethnien. Moi, je, je mets n'importe quel peu la défi. Je sais pas si quelqu'un est plus peu que moi. Je rentre pas dans ce débat-là. nous Je suis peu, bah, il faut le benoît moi. Je, je, je le dis depuis le temps d'Alpha Condé. Je ne vois pas quelqu'un qui est plus peu que moi. Ou bien qui est plus malinqué que moi, plus forestier que moi. Je, dis, je mets ça entre je de mettre de côté. Parce que nous, nous c'est les peuples qui manifestent. Les aussi. il faut oublier ça. Il faut, faut laisser notre parti tranquille. Tu, d'abord tu sais qui sont en prison aujourd'hui. Tu comme tu connais très bien on est en Nous sommes ciblés, visés partout. Voilà. Tu as dit tu ne connais pas combien de millions ou de milliards sont dépensés pour acheter les gens en haute Guinée. Il fallait même il fallait 10 millions on trouve un père de famille qui a fait trois jours 3 jours sa femme n'a pas mis la marmite sur le feu on lui donne 500 000 qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire quand tu vas dans les Keroanis tu vas dans les Mandiana, tu vas dans les Sigiri les gens reçoivent de l'argent à la maison 200 000, 300 000 hein? ou bien d'accord je pense que tu as très bien compris. <coughs> je, re, je le dis, hein, sincèrement. <coughs> Excusez-moi. Je le, dis, je, le dis, je le dis sincèrement, donc une femme au Chili. Maintenant, je veux revenir pour mon jeune frère euh, Guido Fulber. À travers l'exemple de Guido Fulber, peut-être tu vas comprendre. Mon grand frère, ilo, tu as vu Guido Fulber. Kofi nous Guido Fulber Nangira. Guido Fulber. Guido n'a pas été pris par rapport à ses actions au temps du CNRD. Guido Fulber n'a pas été arrêté. Rapport à son comportement et autres, autant du CNRT. Guido Fulbert appartient à une organisation, oui, comme tout le monde tu peux adhérer à une organisation. Quand tu regardes Guido Fulbert, c'est un terroriste. Quand tu regardes Guido Fulbert, c'est un bandit, non Guido Fulbert faisait ses chants avec honneur. Avec la... Comme ça, Guido Tout le monde voyait le jeune homme dans ses champs. Tout le monde voyait le jeune homme puiser de l'eau pour sa femme. Tout le monde voyait Guido Fourbe en train de voyager pour faire le commerce. Tout le monde. Si tu veux défendre là, voilà quelqu'un qui est en prison. Il n'est pas violent. Il ne se drogue pas. Il... Guido Fourbe n'est pas un drogué. Il ne boit pas. C'est quelqu'un qui a le Coran implanté dans sa tête. Pendant le ramadan passé, je le suivais jusqu'à la fin du ramadan. Pendant cette lettre de Coran, moi, je le suivais. Je pris, tout mon temps, je le suivais. C'est lui, pour la première fois, il est parti au 30e escalier, là où on appelle escalier aucun Quelqu'un qui n'est pas buveur, quelqu'un qui n'est pas drogué, on l'envoie au 30 d'escalier, escalier, là où on maltraite les, gr... les vrais criminels. C'est de là-bas ils ont pris Guido et ben, envoyé à la maison Satan. Il est à la maison Satan. Guido Fulbert aujourd'hui là, sa petite femme là, cette belle femme là, aujourd'hui ne connaît pas qu'on Les gens ont fait kata kata kata jusqu'à faut venir se, se préparer un petit truc pour donner à, ta, à ton mari. Regardez là, là où elle est logée pour aller en ville. Par rapport au transport, ilo. J'ai dit bien par rapport au transport. Je l'ai fait dans un directeur une fois, mais je le répète pour toi. Ce jeune homme aujourd'hui qui est en prison parce qu'il n'est pas menaçant, il n'est pas propriétaire du FNDC, parce qu'il n'est pas membre du FNDC, parce qu'aujourd'hui il ne peut pas appeler à manifester que les en sortent. C'est encore ça, il est resté en prison, sinon il allait être libéré avec les phoniques. Baguettes. Si nous prenons ce qu'ils ont dit, pourquoi il est parti en prison Pourquoi, si nous suivons très bien le ministre de la Justice pour les Fonique Mange Ou bien pourquoi les Ibrahim Diallo et, et autres sont partis en prison Perturbation, peut-être l'association des malfaiteurs tout, tout, tout, tout. Guido Fulbe, c'est quoi Guido Fulbe, encore, je voudrais que tu écoutes. Mais depuis que Guido Fulbe a été arrêté jusqu'au jour -là, tu as vu un avocat Ou bien tu as vu le procureur parler de lui Ou bien tu as vu un, un juge venir dire, nous sommes partis, un juge d'instruction a étudié le dossier de Guido Fulbe voilà, c'est à tel niveau. Aïdou, tu as vu ça non. non, je te pose la question si tu as vu ça. Un juge, je dis bien, un juge d'instruction dit, voilà, le dossier de Guido Fouba jusqu'à ce niveau-là. le monsieur est en prison, il dort, il se lève le matin, les moustiques, il est devenu comme ça. Tellement que aujourd'hui, avant même qu'il n'ait en prison, vous avez vu sa corpulence imaginez-vous le monsieur en prison hein? si nous parlons de la vérité hein? si nous sommes nés comme Dieu l'a exigé faut dire la vérité, quelles que soient les circonstances maman Jean, merci pour les cœurs merci, mettez les cœurs ou bien je manque de le foule là-bas du matin au soir pas le... il va pas. je dis si on ne le sauve pas, on ne le défend pas il restera là-bas où... Jusqu'à la fin du CNRD. Je ne dis pas la, à la, la fin du mandat. Tant que le CNRD ne finit pas, il est là-bas. Pour lui devenir défenseur ce dernier, c'est venir attaquer le RPG. J'ai parlé. Le RPS ne sont pas sortis manifester. Pas avec nous, Kondoussoni à la Konyama. Koyimbe, on nous cotise des 1000 francs, deux mille, cinq mille. Ok, ok, ok. Capitaine Makofi, défendu. Tu ne parles pas de ça hein. J'ai vu les artistes, les Bixous, les Hortes, euh, Daniel, qui a mis sa photo, les gens sont en train de le défendre. Mais est-ce que toi, tu as du par rapport à ça Toi, tu ne sais pas que la communication là, active l'attention Toi, tu ne sais pas la communication, quand on accentue la communication sur quelque chose, là, ça paye Toi, tu ne sais pas ça, que ça, ça paye Au lieu qu'on vienne défendre le jeune homme, il est en prison, il n'a rien fait. Ou bien il a tiré sur quelque on dit non, il avait un fusil, il a arrêté comme ça en position de truc. Ça, c'est le temps d'Alpha Condé. Est-ce qu'il a été arrêté, mis en prison en ce temps Il a été mis en prison Donc, oh, M. Charles Wright, moi, j'insiste entre parenthèses. Il faut remettre le dossier de Guido Fulbert à un juge d'instruction. Nous, nous voulons savoir de quoi. Vous vous reprochez à ce monsieur-là, à ce petit-là, Il est père de famille. Voilà la petite fille. C'est-à-dire, toutes les prières des parents aujourd'hui, sa maman, même, voilà sa maman. Quand Guido Fourbe cultive, il récolte. il enlève la part de sa maman parce que sa maman ne peut plus cultiver. Vous avez privé sa maman aujourd'hui, le premier fournisseur. Le premier fournisseur aujourd'hui en tout de à un moment là, c'est lui qui se trouve en prison et pourtant il y a des gens qui ont insulté ils sont, ils sont en train de se promener dans là. les gens le, le, le premier petit gendarme qui, a, qui est qui, le monde entier a vu avec un pistolet, il se promène il n'a pas été mis en prison, hein, il est là-bas voilà un autre Youssouf Sila qui a, moi je dis, qui a tiré sur l'enfant et lui il est là-bas il n'est pas inquiété, on dit, c'est les grandes gueules, les partis lui-même, dire à, à ses patrons, qu'il y a une vidéo qui circule là, l'imbécile ne dit pas qu'il a tué les enfants Des à gens à bout portant, que j ai, j ai tiré, eh, oh, Il y a une vidéo qui circule là, mais je n'ai pas tiré, et puis j'ai vu combien de fois, que les grandes gueules, sont, les gens là sont malhonnêtes, regardez, ils sont en train de transformer le, le criminel en sauveur, on nous fait Comprendre que son véhicule a été caillassé. Toi, tu n'es pas programmé pour un, pour maintenir d'ordre. Tu sais que c'est un jour de grève, que ce soit autorisé ou non autorisé. Toi, tu prends ton véhicule, tu fais le sens contraire pour venir trouver les policiers et autres là. Si tu n'as pas d'intention là, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que toi, tu fais là-bas? Si tu n'as si pas des intentions tu fais quoi là-bas? Tu, tu es membre des forces spéciales. Tu n'es pas policier, tu n'es pas gendarme ce n'est pas la première fois que tu te comportes comme ça ça se dit pas mais tout le monde le sait mais quand nous voyons des journalistes en train de donner raison que ton véhicule a été cassé par derrière tu as été attaqué par bas que même on voit très bien la voiture a été attaquée les vitres Oh mon dieu véhicule humain des enfants sous sept enfants abattus et vous vous dites vous ça dit vous ça dit vous déplorez des sont vécu cassés par rapport aux morts. Mais ouais, vous, vous êtes des gens, mais les religieux n'ont même pas parlé de ça. Aucun religieux n'a mentionné que des enfants ont été abattus par les. Si tu demandes à ces religieux-là, ils vont dire non, c'est les, les jeunes qui, sont en, qui se sont en que ce ne sont pas les militaires. Et pourtant, la vidéo, même sous le, à, à Misa, les militaires en train de tirer comme ça, on, pour, pour, on voit, ce ne sont pas des balles en caoutchouc c'est des fusils automatiques, calaches. En train de tirer, partagez, mettez les cœurs. En train de tirer. Donc, oh, ceux-ci n'en sont pas inquiétés. C'est Guido Fourbe qui n'a jamais tiré, qui était dans son champ, dans son village, il est parti ramasser. On dit non, eh, le, le CIFD veut attaquer la Guinée. Vous avez écouté Imam Sila, non Voilà un imam qui ose, un imam au moins qui est venu dire la vérité. Amérez-nous de massoumané Mané, et Raya Mané à Kanta. Mais rien de Domaso Mané, soit Domaso Mané, et la population défendue. Mais autant Domaso René aura mis Jankata. Ça, c'est la vérité. Voilà un imam au moins qui n'est pas comme les autres imams. ça conibé imam sila Vous savez, imam sila tout ce que les enfants pendant des périodes comme ça, là vous avez tous ceux qui sont comportés d'une d'une autre manière ou d'une autre, le temps de d'Adis, de, de, de, de, de, de, de, de ils sont en train de payer ça aujourd'hui. Bilatouré. Ils se sont. Ils sont bien comportés, bah, ils sont tranquilles. Ils se sont mal comportés, bah, voilà aujourd'hui la suite. C'est comme ça. Il n'y a pas de médicaments à ça. Quand tu as une gente là, il faut faire beaucoup attention. Donc, imam sida, il y a un conseiller il y a. un a mieux conseiller, mais il y a un rôle là, il a C'est vrai, tu es un imam, tu prêches, Donc, tu prêches, tu as raison, mais il n'a pas un rôle de naki. La Guinée, parce que, dis-moi, la Guinée, nous avons dit que je suis un homme, je un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je je suis un homme, je suis un homme, je je suis un homme, je suis un le je suis un homme, je le un homme, je Qu'est-ce qui ces révoltes-là Qu'est-ce qui se passe Eux-là, ils ne se posent pas la question. C'est-à-dire, hein? au lieu que tu viennes attaquer ceux qui manifestent là ou ceux qui. Ceux qui ça dit, ça dit, qu Il y a plusieurs manières de manifester son mécontentement. Mais vous connaissez les sources de ces mécontentements. Et puis, vous venez dire non, vous devez arrêter ces pierres ils ont gâté les édifices publics, les véhicules du gouvernement. C'est ce que les religieux-là religieux ont dit et vous ferez mieux de faire pourquoi attention vous les religieux vous devez faire pourquoi attention dans tous les journaux dans les deux jours là on dit les religieux sont en train de, de se battre, ils appellent au calme, patati patata mais aucun religieux n'ose aller dire à maladie mais qu'est-ce qui est difficile dans les préalables là, que Doubouya ne peut pas accepter parce que c'est lui la justice ce n'est pas une autre personne C'est ça, même, maman, moi, j'en avais. Ça, c'est voilà, une précision, même. Le véhicule dont on parle comme ça, allez-y voir. Si c'est un véhicule qui n'était pas dans, dans un dans garage de tolerie, allez-y voir. Le véhicule a été cassé se rentré, sorti comme ça. Donc, je le dis encore une fois, vous, les religieux, vous avez fait votre communiqué. Vous ne c'est-à-dire personne, personne ne veut dire la vérité à Maurice Doumbouya. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux ministres qui ne se disent pas bonjour. Un est chef, l'autre est subordonné. Pendant toutes les rencontres, Watt ne dit plus bonjour à Gomu. Et Gomu est le premier ministre. Gomu a été ramassé avant-hier nuit à 21h00, là, envoyé ses Doumbouya. On ne sait pas. Parce que Doumbouya dit qu'il ne finance plus le régime financiers. Demandez à Doumbouya s'il a l'argent les régies financières est-ce que Doumbia a l'argent pour les donner quand je ne vous finance plus vous êtes des incompétents des faux cadres toi tu es un cadre bon je ne rentrerai pas entre vous. quand Dumbuya dit à un ministre que c'est un faux cadre ça là, ne n'est pas sa boost dedans Dumbuya qui n'est pas là à l'école lui il dit à quelqu'un qui a eu qui a qu le bac qu'il n'est pas un bon cadre là moi je me tais Big brother. respect je respect. Même pas de salaire, Si Doumbouya dit, Doumbia lui dit à un cadre qui a au moins fait le brevet et le bac qu'il est un faux cadre, il n'est pas compétent, ne Et pourtant, le coco qui est candidat. Voilà, c'est lui qui doit être candidat. Et vous dites, quand il vous insulte, arrivez à la maison, vous dites il y a un faux type comme ça là, c'est lui qui nous dit qu'on ne sont pas à l'école. Mais dites ça devant lui, c'est un faux type. Quand il est venu insulter Diamina, avant-hier là, il a dit quelque chose. Parce que moi, toi, tu, il, il, il se pense, il s'est dit il pensait être le tout puissant ministre de la Défense, intouchable où tout le monde tournait autour de lui. Voilà comment il, il descend en enfer. Il arrive à le faire asseoir pendant une heure de temps. Il sort et puis il dit ce qu'il veut l'entendre. Et puis il rentre. C'est tout. Il prend le petit escalier, il monte, et puis tranquille. Il se lève, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il peut dire Rien. Donc, vous les religieux là. Nous allons manifester le mercredi. Clair et net, il y aura manifestation que vous voulez ou pas. Comprenez uh -huh. Parce que nous, nous avons vu des manifestations partout. Nous avons vu, au Sénégal, même, voilà, j'allais oublier, merci mon frère. Au Sénégal, même quand je vous parle comme ça, à ça c'est très choix, Gigensor. Très, très choix, Gigensor. Au Sénégal, les gens ont manifesté pour le troisième mandat. C'est autorisé, on doit manifester. Vous dites que c'est une période d'exception. Mais pourquoi une période d'exception Pourquoi le mot exception Pourquoi si c'est une période d'exception Alors, la période d'exception veut dire quoi vous n'êtes pas légitime Quand on parle de période d'exception là, vous devez faire ce qui est nécessaire par rapport à cette période d'exception. Organiser les élections, remettre le pouvoir à un civil. C'est votre travail. C'est tout, nous avons vu euh, hier, hier, le président Ghanéen est arrivé au Burkina. Au lieu que le président Ghanéen parle d'élections et autres, il vient parler à Sozo, comment ça s'appelle Il vient dire à, à, à, à, au président, dis, euh, le chef de la gêne du Burkina, d'accepter qu'il y a une base militaire parce qu'il y a trop de tribunes. Est-ce que ça, ça, c'est sa mission principale Ils se sont pas entendus. Hein? Ils ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas entendus. Allez-y voir la vidéo, allez-y voir, écoutez le compte rendu. Le pesant Gadin, Nana, Nana est venu, euh, il est venu parler avec Ibrahim, parler, discuter de certains points-là. Ils ne se sont pas entendus. Hein? Non. non. Le Burkina est en train de faire les... Euh, le les gens sont en train de faire de corriger les listes électorales. Ils sont en train de tout faire pour aller... pour retourner au, le, euh, le Mali aussi a fixé euh, le référendum et autre tout, tout, tout. C'est en Guinée où on parle pas de référendum, on parle pas de recensement, on parle de rien. C'est-à-dire tout est autour de Doumbouya. Quand Doumbouya est content aujourd'hui, tout le monde est content. S'il est mécontent, tout le monde a peur. Le monde se résume à un individu qui n'est pas légitime, qui l'a élu. Vous, les religieux, vous, vous voudrez qu'on se mette à terre pour lui. La Guinée appartient à son père ou à sa maman, c'est pour ses parents. C'est quelqu'un qui, qui a fait un coup de taille qui n'est pas légitime. On doit le combattre. Ça, c'est normal. Et vous, vous venez le soutenir par rapport aux manifestations nous allons manifester tant j'entends que les religieux se battent pour appeler au calme vous appelez au calme, les gens sont en prison les autres sont poursuivis on dit d'arrêter ça, ce n'est pas ce n'est pas leur rôle ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas à eux de juger quelqu'un c'est un président démocratiquement et qui doit venir parler de ses vols mais aujourd'hui on crée des dossiers pour mettre les gens, pour éliminer politiquement les gens. C'est ce que Marc avait dit depuis. Mais c'est lui-même lui -même, venu dire non. Merci à la salle d'aller diallo. J'ai dit, nous ne sommes pas dans la même politique, mais j'aime votre vérité. Il faut dire ça à vos partisans. Parce qu'eux, ils pensent que tout n'est pas fait pour vous éliminer. Ils croient que tout est fait pour vous arranger. Or que tout est fait pour vous éliminer, pour ne pas que vous soyez cadiaux, pour ne même pas qu'on parle de salle d'aller diallo dans ce pays-là. Il y a des personnes autour de là qui veut pas entendre parler de toi. Voilà, ils sont là-bas, ils sont nombreux même, 90%, ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent même pas de... Mais il y a certains de tes partisans qui veulent dorloter, le, dorloter les gens là, pensant que la Guinée les appartient. La Guinée n'appartient à personne, c'est pour tout le monde. Et quand tu le dis là, que les religieux arrêtent de nous chauffer les oreilles, après la paix, arrêtons les manifestations, personne ne va arrêter à manifester. Non, on dit qu'aucun religieux n'a signé un communiqué. Donc, portez-vous très bien. Voilà, vraiment, je pense que tu as compris, grand frère, il y a, a la diaspora. Voilà, les RPGs-là et les alphaïs-là, il faut les laisser truquer. Parce que tu n'es pas dans la zone de Haute-Guinée, la Guinée forestière et, et Matoto. Si on te fait le, le bilan de l'argent distribué dans ces zones-là, c'est les milliards qu'on distribue quand il y a des manifestations qui arrivent. Des milliards. Deux millions, un million. 200 000, 300 000, merci beaucoup Ndoy. De On distribue aux gens pour ne pas que les gens... Voilà. Nous, nous sommes victimes, bien sûr. Mais dans un combat politique, là, il ne a... il, il s'agit pas de dire que nous sommes les meilleurs, c'est nous qui faisons le combat plus que les autres. Le combat se fait ensemble, différentes manières. L'objectif, c'est d'atteindre un résultat pour, aussi pour le combat. C'est tout. Voilà, dire que c'est moi qui ai fait mieux que l'autre, là. Moi, je, manifeste, je ne manifeste pas. Restons, laissons ça mais sont à de côté. L'essentiel, c'est de faire partir de monsieur là, qui a la galère aujourd'hui à cause de le, le, grand, le grand monsieur Mofasoui, voilà, que je, remercie, que je salue de passage, voilà, donc, euh, eh, portez-vous très bien, voilà, voilà, donc, euh, oh là là, quest qu me dit ici, là, ok, ok, <rire> d'accord, j'ai compris, voilà, donc portez-vous très bien, merci, bonne journée, voilà. On là de nous foutre la paix. Foutez-nous la paix. Autant petit communicant et Ham bah, comme fait. Moi, bah, je le dis et je le répète. Voilà. Je dis et je le répète. Nous allons manifester. Nous allons rester derrière ces forces vives-là. Voilà. Autant d'Alpha Condé, Moi, je l'ai tout le temps dit. Je suis d'accord avec eux. Héros du Sud, comment vas-tu, mon, mon vrai homme? Je le dis et je le répète. Elles insistent. Voilà. Les manifestations, c'est un test démocratique. Un bon c'est un test démocratique. Voilà. C'est-à-dire, un, un, une très bonne classe politique, c'est un test démocratique. Allez-y vous renseigner. Dans un pays où, dans un pays, je dis, dans un pays où il n'y a pas d'opposants, dans un pays où il n'y a pas une, une force vive, dans un pays où il n'y a pas une, euh, euh, un contre-pouvoir, dans un pays où tout est à la merci du président allez-y demander si, si le pays est démocratique. Vous connaissez les indices de notation de la démocratie Renseignez-vous les indices de notation de la démocratie. Ça, ça part de ça autorisation de manifestation c'est-à-dire, moi je vous le dis allez-y vous renseigner ceux qui connaissent les droits et autres là moi je ne suis pas, je n'ai pas fait la, la, la, les sciences sociales et autres, mais je sais que je sais dans un pays là le test, ou bien les tests pour savoir vraiment que le pays c'est la liberté d'expression liberté de manifester liber... dit, il faut laisser les gens dire le contraire de ce que toi tu fais mais un président, ou mais bien plutôt mais un, chef, un chef rebelle, qui ne veut pas que les gens disent le contraire. Pourquoi alors nous allons nous taire Nous allons manifester. Voilà. Nous allons manifester. Voilà. Nous allons manifester. Chapeau à toi, mon héros du Sud. Voilà. Portez vous allez voir, Portez-vous très bien. Nous allons manifester. Vous les religieux là. Moi, je vous ai déjà mis sur la liste des personnes responsables. Vous êtes compté parmi les personnes qui vont répondre à un jour Vous avez vous n'avez plus de valeur. Et regardez aujourd'hui, c'est la première fois en Guinée, les gens osent dire les révisions, donc à quitter là-bas.